Alors, Julia, 28 ans, qu'est-ce que c'est un papa euh, Je ne sais pas mot en français pour expliquer ça. Euh, attendez, je cherche euh, la traduction. Euh, fiabilité. Fiabilité. Oui. Ok, super. C'est ça. D'accord. Et en ukrainien, comment on le dit euh, C'est un russe, Nadjožna, et en ukrainien, euh, je sais pas. <rire> Et deuxième question, qu'est-ce que ça sent un papa Euh. Ça c'est difficile l'odeur, le premier truc qui vient. Un café. Un café, trop bien. C'est ça. Okay. D'accord, c'est bon De rien.